Je vais faire une image très simple. On est dans un Fab Lab, ce qu'on les deux, trois prochaines heures. C'est ce qui se passe à l'extérieur. On s'intéresse à ici, dans le plus grand. Dans le plus grand, c'est qu ce qui se passe autour du grand environnement dans lequel on est, qui est composé, bien sûr, de rues, de voisins, de commerces, de, de citoyens, mais aussi de structures qu'on ne voit pas, qui est le gouvernement, qui est économie, et, et un peu quelque chose qui se passe. On essaie de se situer un petit peu, lorsqu'on parle d'écosystème, c'est un peu ça. Ici, dans dans plus grand, et comment plus grand peut nourrir aussi, et vice versa, ou aussi peut poser des défis au Lab. Avez-vous eu un moment Fab Lab récent? Un moment Fab Lab, c'est par exemple, euh, moi ça m'est arrivé il y a peut-être euh, six mois, mon bouton de sécheuse a cassé. J'ai eu mon moment Fab Lab, si ça avait existé dans mon quartier, j'aurais pu aller faire mon bouton de sécheuse. Et il y a mois, j'ai pété juste le petit montant ici, une des épines. Il faut changer le pont complet, 164 pour le pont. Je me suis dit, oh, peut-être dans un fablard, ça fait être ça une coupe de pièce. Hein? Euh, ça, je pense que ce côté économique, ce côté d'être capable de reproduire rapidement quelque chose, un coup d'intéressant, euh, c'est quelque chose qui me fait. Mon moment fablard, je dirais que ma petite chaîne euh, a brisé. Et euh, plutôt que de la laisser traîner sur mon comptoir euh, chez nous pendant des mois en, en disant qu'un matin, je vais avoir. Euh, l'initiative d'aller chez le bijoutier, mais ben, cette journée-là c'est arrivé euh, au bureau puis je suis allée voir Marco et avec sa petite soudure, euh, on a juste euh, soudé le, le, le maillon et euh, ma chaîne était euh, réparée en l'espace euh, quelques instants. Mmh. Je ne sais pas si c'est un moment fabuleux, c'est plutôt un regret de prendre un moment. J'ai voulu un café qui fonctionne à moitié. Et... Les lits tournent, mais ils nous pas le café, et ça me frustre. Si j'avais un pas peut-être de la compagnie pour m'apprendre à la réparation. Moi, j'ai deux enfant, enfants, c'est y a des enfants cassées tous les jours qui se passent. Moi, c'est quelque chose qui m'arrache, de dire qu'un un objet, que, parce qu'il y a une petite affaire de cassé, tu dois le remplacer en rachetant nouveau. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va venir remplacer les patenteux autre fois. Ça va peut-être aider avec la surconsommation, donc réutiliser nos choses. Je, je vois des, des, des choses à préparer au quotidien, mais j'ai encore aussi un vecteur d'innovation pour répondre à des, des, des, des besoins qu'on ne connaît pas encore, mais qui pourrait servir à la population. J'ai appris à faire un thé que je connaissais pas avant. J'avais un besoin d'atelier où je peux aller de temps en temps pour euh, sest une table de production ou euh, imaginer des choses de même avec du monde d'après. Je viens de déménager, donc j'ai eu beaucoup de moments de pas <rire> fait que, mais là Ça m'a fait penser, euh, j'en ai bijoux, perdre une boucle d'arrêt et mm -hmm. pouvoir en reposer une autre. Au lieu d'en a aller en acheter d'autres. J'ai fait une bijou à la maison que je ne porte pas de se une. Mm -hmm. Moi, en fait, je pense que je suis un peu l'antithèse d'un patenteux. Est-ce y a quelque chose qui brise? Euh, c'est pas ce qui fait en sorte que je me déplacerai dans un Fab Lab. Je trouverai probablement quelqu'un pour le réparer pour moi. Euh, puis au début, quand j'ai été, euh, qu'on m'a parlé des Fab c'était surtout de, de ça qu'on parlait, ce qui m'intéressait pas. Puis en fait, c'est un, un de mes amis qui m'a fait découvrir justement l'intérêt que je pourrais avoir dans un Fab Il a construit lui-même son imprimante 3D, puis on organise des activités d'immersion ludique puis ça va être son imprimante pour créer euh, des éléments pour son costume. J'ai peut-être deux types de moments fablables, autant les moments utilitaires, aussi les, les moments fablables plus créatifs, où est-ce que la fin de semaine passée, je me suis dit, oh, bon, ça c'est la fin de semaine que je fabrique mon propre cerveau, là. Euh, que j'essaie de fabriquer. <rire> Et mon moment il est très clair, c'était il y a à peu près deux ans, à la cantine numérique de Rennes, lorsqu'on nous a fait une démonstration de la MakerBoot, c'était l'imprimante 3D. Et celle-ci en fait s'est mise à jouer la symphonie de Star Wars. Et là je me suis dit qu'il y avait quelque chose de probablement totalement insoupçonné avec cet appareil, que je ne connais absolument pas. Depuis j'ai fait un peu de chemin. Et j'aurais bien à reproduire ce genre de, de sensation avec ce genre d'objet. Et je crois qu'on est dans un univers où justement il y a un rapport aux objets qui va considérablement évoluer. Je m'intéresse à les stratégies d'intelligence collective qui peuvent nous amener à bifurquer parce que je pense que socialement, économiquement, on ne va pas tout à fait dans la bonne direction. Il y a des tendances générales dans, dans, dans ce qui entoure le mouvement des Fab qui ne sont pas juste les Fab une tendance générale. Cette tendance, ce mouvement majeur du make, faire soi-même, de it yourself, des de à ça, du chef, de travailler ensemble de, sur des choses, mais surtout de faire. De surtout ce néo-artisanat, on n'attend pas que l'industrie s'adapte. Mais ça, c'est un côté très euh, individualiste, geeky, d'affaire, Mais à côté de ça, on a quelque chose de fabuleux, immense, extrêmement grand, c'est. Le mouvement Shenzai en Chine, tout ce mouvement de copie euh, okay. qui existe et qui travaille dans des ateliers qui sont des Fab Labs, mais qui n'ont pas le nom de Fab Lab, qui vont prendre un modèle, une pièce, qui vont la faire un grand exemplaire, vont copier, vont ajuster, vont faire des améliorations qualitatives en design dans les choses. C'est le côté instantané de le faire, c'est une dimension importante, principale, un des gros trains autour des, des Fab Labs. Mais il y en a d'autres. Il y a la culture ouverte. Ici, il y a une propriété particulière aux Fab Labs, c'est de travailler dans le partage la culture d'être ensemble et de partager ensemble les choses, et de le faire dans un monde ouvert, c'est-à-dire je redonne. Ça participe aussi de ce qu'on appelle la culture collaborative, la culture d'intelligence collective, mais collaborative, c'est ce sens de ne pas juste partager, c'est partager, mais c'est aussi travailler ensemble, à faire des choses. Donc, une des choses qu'on trouve dans les Fab Labs, c'est la, la téléprésence, le fait qu'on peut être en connexion avec d'autres Fab Labs, y apprendre des autres Fab Labs, faire, à, à faire des choses appliquées, faire des choses ensemble aussi, trouver des solutions ensemble. Moi, j'ai pensé tout de suite au garage coopératif. Il y en a plein au Québec de garages coopératifs. Pourquoi les gens se mettent ensemble, créent une coopérative, s'investissent dans un garage, puis ils achètent des... des, des, des puis, puis réparent des voitures, puis ça existe. Il y a ces formes-là de se mettre en commun pour partager des outils, pour faire des choses ensemble, puis de ne pas être dépendant de... de confondre d'extérieur. Quel impact économique ça représente, ces formes-là? Pourquoi le, le Fab Lab est, est si nouveau, représente quelque chose de nouveau? C'est parce que ces trends là existent. Mais c'est aussi des choses parce que c'est un, une nouvelle itération dans le contexte actuel sur des choses existantes. Partie de ma carrière euh, euh, autour de ce qu'on a appelé les grappes d'innovation, les grappes technologiques, à la fois à Toronto, Montréal, à Québec et à Ottawa, euh, j'ai été de ceux qui ont participé à bâtir ces grappes -là. On parle de grappes, on parle d'un découpage du réel. On regarde la réalité d'une nouvelle manière. Le, le premier geste de l'invention d'une grappe, c'est regarder la réalité telle qu'elle existe, mais avec une perception ou une conception différente de ce qu'on avait auparavant. Un deuxième, euh, deuxième principe de base quand on commence à s'intéresser aux au grappes, euh, c'est l'idée de créer de nouveaux liens entre les acteurs. Et un troisième élément, c'est de voir la réalité avec une un grand niveau de complexité. Et on a certaines de très fortes à Montréal, hein, qui ont été très fortes, disons, depuis euh, une vingtaine d'années. On peut penser aux technologies d'information et des communications, on peut penser aux biotech, on peut penser à l'aérospatiale. Je vais parler d'une grappe qui est un peu moins connue, on en a fait moins la promotion, elle est un peu plus confidentielle, c'est celle des technologies de la santé. L'important de constater, c'est qu'on avait dans cette grappe-là plusieurs milliers d'entreprises au final. Euh, on avait donc à définir c'est quoi une technologie de la santé. Un abaisse-langue, le petit morceau de bois, le dégareur qui colle quand le médecin vous, vous examine, c'est une, une technologie très rudimentaire qui existe depuis très longtemps. Ça demeure une technologie. Le plomb qu'on vous met dans, dans la dent pour, pour boucher une carie qu'on qu a enlevée, c'est une forme de technologie, cette matière. Euh, à l'autre opposé, vous en avez donné quelques exemples, la hein, résonance magnétique, les grands ces gadgets, là les, ce qui est trop, trop très « high ce sont aussi bien sûr des technologies. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, on a mis autour de la table, bien, symboliquement, euh, des gens qui fabriquaient, qui imaginaient, qui, euh, qui développaient des technologies et qui ne se reconnaissaient pas entre eux. Parce que le fabricant, par exemple, prenons la, la, la, la béguée, ce sont très souvent des objets qui sont très proches de l'artisanat. C'est-à-dire un modèle de base, mais qui est ajusté aux besoins du patient, physiologie, tout simplement. Euh, lui, ça, il ne se reconnaît pas du tout parent avec ce fabricant de, de, de, de, de, de, de, de, de patente à résonance magnétique qui coûte 2 millions. Hein? A, pour lui, il n'y a aucun lien. Oui, c'est le domaine de la santé, mais tu sais, il ne voit pas plus de lien avec ça que celui qui va laver à l'hôpital. Pour lui, instinctivement, pour cette entreprise-là, il n'y a pas de lien entre deux. Il faut définir en quelque sorte qu'est-ce qui nous rapproche, avec qui on travaille, où est-ce qu'on se reconnaît dans une grappe. C'est ça le, le, le geste premier de la définition d'une grappe. Alors, mon fabricant de, de béquilles, peut-être qu'il se sentait beaucoup plus proche du outil ou du menuisier, celui qui fabrique des chaises en petite série, parce qu'il utilise les mêmes outils, avec la même, le même savoir, les mêmes connaissances, etc., les mêmes procédés. On a donc découpé le réel en disant tout ce qui est technologique, donc tout ce qui est un objet fabriqué, conçu par lui-même, dans une fin X. Laquelle fin X, c'est quoi? C'est dans l'ensemble des soins de la santé, que ce soit le traitement, que ce soit euh, le diagnostic, euh, le suivi, etc., etc. Donc, tout ce qui est technologique pour le monde de la santé. Donc, la fin finale, c'est d'aider le patient. On appelle ça une technologie de la santé. Et là, tout d'un coup, on avait 3000 entreprises au Québec qui pensaient jamais qu'ils travaillaient dans le même gang, qui faisaient partie de la même équipe, qui se retrouvaient littéralement du jour au lendemain, après m'avoir entendu donner une conférence, après le processus d'étude, puis d'analyse et ça. en je suis dans le même gang, moi, qui fabrique nabéquer que la patente de scanner, que aussi celui qui fabrique la pâte pour les dents, etc. Une fois qu'on a des ce réel-là, on passe au deuxième niveau quand vous avez une dynamique entre vous, vous faites tous partie de la même dynamique. Bon, il y a une dynamique qui est bien immédiate, on va en parler tout à l'heure avec lui. Il y a celle du marché. Hein? Vous allez tous desservir en termes directement marchands et économique le même marché. En Regardez au que vous lisez, vous compris, c'est le bateau. Il y a de gros acheteurs, a tout ce qui se décline, les cliniques, les pharmacies, machin. Donc vous êtes tous, tous dans la même dynamique. Et imaginez que ça, ça se répercute sur l'ensemble de le prononcer pour la première fois l'ensemble, de l'écosystème. Parce que c'est aussi vrai de la recherche universitaire qui a une interface avec ces entreprises-là pour les aider à développer de nouvelles technologies que des professionnels de la santé qui disent « moi j'ai besoin de cette technologie-là » Mais là, là peut-être que euh, la physiothérapeute, euh, la chirurgienne, le médecin va dire oui, « moi ça fonctionne mal parce qu'on est en réseau, parce qu'on est en communauté. » Juste parce qu'on a nommé une réalité qu'on s'est mis en communauté, Là, le monde devient euh, complètement différent. Et la troisième espèce d'étape de révélation, ça a été de dire, ben, vous n'êtes pas juste des fabricants de produits finaux, avec toutes les qualités du monde que vous avez, c'est-à-dire d'être un d'avoir de la qualité, puis d'être ISO, puis de bien traiter vos employés, puis pas d'acheter des affaires faites par des enfants philippins, embauchés en en en au Bangladesh, vous êtes aussi dans un réseau très, très complexe où parfois, pouf, il y a de l'innovation qui se trouve au sein de votre entreprise sans que vous vous en rendiez compte. Il y a des fois des liens que vous développez ponctuellement ou à long terme avec des centres de transfert technologique universitaire ou, ou collégiaux. Euh, vos clients vous en apprennent beaucoup sur les besoins futurs, présents ou futurs. Donc, il y a un paquet d'interrelations très, très, très, très complexes avec l'ensemble de la communauté. Parfois, ça peut être même le médecin qui attend d'un patient qui est un peu plus allumé, Mais ça, si c'était fait différemment, moi, je serais, plus, je serais plus confortable avec mon orthèse, par exemple, qui va, faire, qui va se faire plus dans l'entreprise où il va voir l'innovation. Mais toute cette chaîne d'innovation-là, à part d'un patient qui se réduit à un flash qui a été euh, transmis dans l'ensemble de l'écosystème comme un signal d'information complexe. Il faut faire de quoi on fait appel à la conférence générale des élus, au ministère de l'économie économique, ou celui de l'innovation, au développement économique du Canada, l'on sénare. Toute la gamme. on a plein d'argent sur la table et on va créer une grappe. Comme si on avait besoin de créer une institution pour porter le développement de cette grappe-là. Et effectivement, pour toutes les grappes, il y a des, quelque chose, peu importe le nom, que ça, porte, ça porte évidemment, qui s'appelle des secrétariats à la, un secrétariat à la grappe. Un secrétariat à la grappe en biotechnologie. L'étape entre de cette identification du réel avec ses dynamiques, cest on va créer des institutions pour aider cette création-là Et c'est là où l'histoire, pour prendre les mots de l'île, soit se finit, soit se termine. Parce que je, je pense que c'est un défi dans les trois éléments dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le découpage du réel, de, cette, de la dynamique de, de groupe et de, la, de sa complexité, c'est qu'une fois qu'on a institutionnalisé tout ça, est-ce qu'on ne cristallise pas trop les choses? Parce que là, on n'en arrive pas à dire, bien, là, le réel, on l'a découvert, là, ok, c'est fait. Je pense que le défi que nous apporte la philosophie des Fab Labs notamment, mais de tout ce qui est beaucoup plus large, de la mouvance des, des tendances très profondes que ça représente, c'est justement, est-ce que ce n'est pas une force de cette nouvelle économie qui émerge, que l'on qu essaie, nous, collectivement, de faire émerger, de ne pas trop se cristalliser? Comment on peut la, la laisser, la, la, faire, la faire vivre, faire vivre, Efficace, qu'elle soit en interface, donc que ce réseau-là soit en interface avec le reste du marché, avec le reste de l'économie standard qui ne mourra pas demain matin non plus, mais qu'on cherche à faire transformer, sans qu'on soit non plus, qu'on devienne les institutions solides. Je pense que le défi de notre discussion aujourd'hui, parce qu'il nous disait là, on est dans le la Fab Lab, mais c'est l'interface avec le monde extérieur. Comment nous, on peut interagir comme Fab Lab, comme réseau de Fab Lab, comme philosophie avec ce monde-là qui existe à l'extérieur? Comment on peut le transformer, mais que lui-même puisse nous apporter quelque chose et qu'on soit en lien avec lui. Je parle de l'aspect économique, on, on va parler d'autres aspects, notamment communautaires, politique, etc. Mais l'histoire des graphes peut nous en enseigner, nous enseigner pardon, beaucoup là-dessus parce que tout d'un coup, littéralement, en un an, on avait quelque chose qu'on ne savait pas qu'il existait et on l'a identifié et on a créé des trucs pour pour euh, s'assurer que ça se développe, que ça existe, que ça, que ça progresse. On l'a institutionnalisé, mais on l'a rentré dans un cadre qui est un cadre traditionnel. Comment, nous, on peut euh, tirer des leçons de ça? Le Fab Lab, c'est un C'est Il y a plein de grands. Euh, <rire> le, le raisin fait partie d'un plus gros ensemble que le euh, justement, est-ce que les Fab Labs doivent vraiment se rattacher à une grappe ou une idée, ou plutôt, est-ce qu'on devrait aller piger dans différentes idées, juste en tour de table, bon, il y a des gens qui représentent l'économie sociale, quelqu'un qui parlait de démocratisation des moyens de production, le réseau mondial, toute l'idée d'open source. Je pense que c'est des, des idées qui sont assez différentes, représentées un peu partout dans, dans l'écosystème, mais qui peuvent être... Euh, par les Fablats pour euh, justement avoir un, un mouvement qui puisse réellement euh, jouer un rôle important dans, dans, dans l'écosystème, puis peut-être un peu amener l'idée d'une de économie et des technologies plus à un visage humain plutôt que, que, que au visage économique. C'est pas fou qu'il y ait des grappes à un moment donné, où tout à coup on a des intérêts plus près et ça travaille. Mais je pense que c'est toujours important de savoir qu'on fait partie d'un plus grand ensemble. Et donc, mmh. cette grappe-là, des fois, il y a des raisins qui peuvent hein, aller voir. C'est parti vraiment de toute cette vision-là. La notion de grappe industrielle traditionnelle, pensons, donc, euh, on va rester avec la technologie de la santé. Elle n'est pas isolée dans son coin, elle fait partie aussi de l'économie mondiale, de la société, de la communauté, puisque c'est l'ensemble de l'économie. En quoi les Fab Labs se distinguerait de cet ensemble d'entreprises, de, de réseaux universitaires, etc. Je ne peux que vous avez dit au début, tu sais, ça a été créé un peu artificiellement début, Les gens ne savaient pas qu'il y avait des liens les uns avec les autres, mais à quel point ils perçoivent, une fois qu'ils sont restés en grade, les liens qui en intéressent la société, reste de la communauté. Alors que dans les Fab dans toutes les discussions que j'ai vues, j'ai entendu, c'est au cœur de préoccupations à la base. Les liens avec les autres Fab mais les liens avec les autres parties de la société, pour justement, qui participent et qui viennent échanger. À quel point ça, ça intègre les, les gens avec des projets assez diversifiés, est dans un Fab Lab, c'est pas obligé d'être super high tech, ça peut être des projets assez modestes. Puis ça peut être des choses vraiment très euh, ambitieuses. De, de pouvoir intégrer ça ensemble, de voir que c'est pas une question de niveau, puis d'épater la galerie, même s'il y a des fonds tendance un petit peu de, de se rencher avec tout ça. Puis on beaucoup parler d'inclusion dans un Fab Lab. Bah, il y a une impression que c'est très, très, très inclusif. Mais il y a aussi des espaces d'inclusion. Euh, quand quelque chose émerge de nouveau, c'est pas souvent quelque chose qui est ex-niveau, qui apparaît de nulle part. c'est un réassemblage de parties qui existaient déjà. Quand on avait donné avant, qui se retrouve un peu dans l'esprit, la culture Fab Labs il y avait les garages, le do it yourself, open source, mais aussi des métiers traditionnels d'ingénieurs de soudeurs des métiers manuels, des métiers plus intellectuels, théoriques, aussi, puis qui se mêlent dans ça, puis ça forme une nouvelle grappe, un peu naturellement à la limite, parce que ça se fait avant même qu'on ait le concept qui émerge, mais une fois qu'on l'a, c'est permet encore plus d'aller voir, de rechercher tous les éléments qui le composent, puis ça forme une, un nouveau tout qui reste quand même ouvert puis là, après ça c'est de voir comment est -ce on va l'articuler avec le reste, mais là je voyais qu'il y avait justement quelque chose qui est nouveau mais en même temps qui est ancien, une reprise de l'ancien, mais avec une nouvelle conjoncture économique-politique. Dans les grappes, la, le, la production euh, a beaucoup de sens parce que c'est là-dessus que les gens se retrouvent, tandis que sur, dans les fablages, j'ai l'impression que c'est plus la, la philosophie euh, qui attire les gens, puis ensuite ils fabriquons ce qu'ils voudront, donc, donc vraiment, la euh, la richesse euh, de tout le monde, de pouvoir publier, c'est une porte ouverte, plus les connexions en réseau, euh, hyper étendues, avec une, une certaine désorganisation volontaire. Là-dedans, il y a des fablabs à 5$, puis il y a des fablabs à 5 millions Prototypes, de Un, un fablabs à Montréal, un mais c'est une plateforme de prototypage, un fablabs. Prototyper des objets, prototyper des idées, prototyper des concepts, euh, prototyper des communautés. C'était dit que... Si on n'arrivait pas à inclure l'industrie en place qu'on allait quelque part challenger, elle pouvait avoir une réaction particulièrement défensive. Au sens où une manière de lutter contre ces gens qui fabriquent des objets eux-mêmes, c'est de baisser le prix des objets qui étaient manufacturés. Et ça veut dire qu'à l'autre bout de la planète, il y a forcément des gars qui, dans des usines, allaient peut-être souffrir de coûts de production qu'on devait revoir à la baisse pour acheminer ici à Montréal des machines à laver non pas à 100 mais à 50. Et donc, tout ce qu'on dit là, quelque part, ça peut avoir des implications très loin sur des modes de production qu'on ne pilote pas et qui peuvent être relativement destructeurs en termes humains, en termes sociaux, etc., etc. Ça veut dire que, de ce point de vue, il faut inclure très en amont la façon dont un Fab -là peut générer de la valeur pour l'industrie en place, et pas simplement pour un usager citoyen qui ouvre dans un Fab Shop, pareil, pareil, effectivement, ce qui lui manque. C'est comment l'industrie en place qui l'ouvre, qui a des objectifs très clairs, de profit, de salaire, mais les salaires, c'est un peu le salaire aussi. Euh, comment on les inclut très en amont dans les Fab Labs pour que l'on leur dise, ben bah, voilà, dans une logique d'innovation verte, un Fab Lab, ça peut te permettre toi-même bah, d'améliorer tes produits et peut-être que tu peux faire plus de profit. Enfin, Il peut avoir ce discours-là aussi à l'égard des Fab Labs, je pense. Les Fab Labs vont s'inscrire de différentes manières, soit dans la, les pratiques culturelles ou les pratiques économiques. Fait ne faut pas rentrer dans l'économie standard en s'y opposant ou en diabolisant cette économie-là, mais plutôt en essayant de la transformer. Par exemple, de faire des frigos qui durent 50 ans et de développer une économie de pièces de réparation de frigos. Mm -hmm. On peut aider à partir quelque chose dans une autre direction, transformer cette économie-là de sous-consommation, mais pas la diaboliser. Au moins, la GAP a bien une initiative d'en haut vers le bas. Alors que les le, le Fab Labs et toute cette mouvance plus citoyenne, du coup, elle, elle fait l'inverse. Et c'est comment on, ça, après ça, une fois qu'il se passe quelque chose de réel, de concret, comme ici, comme comment après ça, ça, ça vient changer le système. Parce que les grappes, dans le fond, ils ne créent rien. C ils créent, c'est qu'un regroupement d'entreprises qui, elles, créent, Et elles créaient avant, elles, elles créent peut-être mieux parce qu'elles sont plus appuyées, plus reconnues, ont plus de euh, réellement international, etc. etc. Donc, mais alors que les femmes ils vont créer quelque chose de nouveau en petite échelle pour le moment, un petit volume, mais c'est comme j'aime bien cette idée qui ont été évoquée ici. Ouais. Jouer avec le système et non pas, non pas, pas, non pas se construire en parallèle du oui. système. Le fait de, de rendre réel alors, permettait d'identifier qu'il y avait une innovation. Alors, je pense que ça, c'est intéressant de, de, dans les Fab d'innovation. Il peut y avoir une forme de reconnaissance innovation. Dans les grappes, voir va reconnaître l'air et toutes ces choses-là. Donc, moi, c'est des choses que je vois intéressantes de pouvoir reprendre de l'économie traditionnelle et voir comment on peut l'appliquer dans un contexte où on partage de la propriété intellectuelle et de l'ouverture, les places ouvertes, les brevets, les autres brevets. dans les grappes, pour moi, c'est très. Euh, c'est majoritairement des industries. Il y a parfois, je pense, l'université, parfois un peu la municipalité. Ah, oui, mais sur le c'est. De recherche politique, puis industrie. Pour moi, on ne voit, des... euh, voit pas vraiment la, le citoyen, on ne voit pas oui, vraiment le commentant, oui. l'économie sociale. Oui. Je pense qu'il y aurait matière à renouveler aussi pour avoir un écosystème plus, plus riche. parce qu'on parle mm -hmm. d'innovation ouverte en 2013, on dit que c'est super important que les citoyens et les usagers soient participants. être oui, dans une grave, c'est très euh, sécurisant pour beaucoup d'humains de, de faire partie de quelque chose qui est des gens qui nous oui. ressemblent Tandis que quand tu vas dans notre table je trouve que ça fait peur un peu. Tu viens, tu ne sais pas quand t'attends, tu ne sais pas qui va être là, tu ne sais pas quel genre de personne, C'est pas des gens traditionnellement en ça, ça fait peur. Au départ, on ne se ressemble pas, mais on se rassemble pour des raisons mm. communes, commun, de dynamique, de partage. Ça, ça c'est un élément. Il y a un historien d'économie qui s'appelle Fernand Baudel qui, a, qui distinguait de façon très nette la vie matérielle de la vie économique. La vie économique, c'est un sous-ensemble de la vie matérielle. Dans la vie matérielle, il y a le potager que vous avez derrière la maison dans lequel vous faites pousser vos tomates. Il y en a un qui est une marchandise, il y en a un qui n'est pas une marchandise. Mm -hmm. Mais dans les deux cas ça fait partie de notre vie matérielle. Dans la philosophie des grappes, il y avait un peu cette idée-là de faire émerger, dans un cadre de pensée très économique, très capitaliste, très marchand, des trucs qui n'étaient pas identifiés. Je vous donne un exemple concret. Je parlais des dents tout à l'heure, du, du plomb autrefois qu'on mettait pour boucher les caries. Euh, il y avait une entreprise dans cette, euh, cette grappe-là qui fabriquait des moules, euh, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, bref, pour faire des dentier. Hein, on prend une espèce d'empreinte des dents, on fait des dentiers à partir de ça, c'est fait sur mesure. Il n'y a pas un dentier qui est fait en main. Tout ça est fait sur mesure. Bon, cette entreprise avait inventé la substance, c'est la gomme qui sert à faire le moule, qui, je me souviens plus pourquoi, mais qui était révolutionnaire. Parce qu'elle était de meilleure qualité, plus précise, bref, c'est les caractéristiques intrinsèque, était euh, améliorer ce travail-là de façon euh, formidable. Or, ça, ça a été littéralement fait dans la cuisine du propriétaire de la petite entreprise en question. Dans sa tête à lui, ce n'était pas l'innovation. Dans sa tête à lui, ce n'était pas de la recherche et développement. Dans sa tête à lui, ça n'avait aucune valeur économique. Il patentait quelque chose pour que ce business aille mieux. Point final. Il n'amène pas ça de cette façon-là. Le fait de le rémunérer, c'est de, de dire, bien, on est tous dans la même direction, tous en même philosophie, dans la même logique. C'est là où je vois le rapprochement avec une gang comme les Femmes Blancs qui disent Nous, on a toutes sortes de réalités, on a toutes sortes d'objectifs, on a toutes sortes de fins, Il faut parler des moyens similaires et des fins différents. Euh, mais on se reconnaît justement dans ces moyens-là, dans cette philosophie-là. C'est de ça dont on parle en amont. C'est top down, effectivement, les graphes, une initiative d'État pour faire émerger ça. Mais au final, il y a quand même ça. On peut identifier des trucs qui n'étaient pas identifiés auparavant, que ce soit notre. notre Rassemblement au-delà des dissemblances et où faire émerger des trucs qui sont juste pas nommés. Je vous le rappelle, notre réflexion, c'est mon, mon, mon patenteux dans sa cuisine avec son, avec son blender pour faire la nouvelle part pour les dentiers. Euh, comment il a fait une interface vers le marché, vers l'économie traditionnelle La question étant quelles sont, quelles sont les interfaces que devraient développer les Fab Labs pour pouvoir développer leurs capacité? d'être présent dans la ville de d'être présent dans l'économie, d'avoir un impact économique. Au que vous travailler sur ces quatre interfaces, et de dire quelles seraient les interfaces que devraient développer les Fab Labs pour pouvoir vraiment atterrir et avoir un impact dans la rue. On en a quatre, le politique, une interface vers le politique, une interface vers la recherche, une interface vers le marché et une interface vers la communauté quel genre de relation il devrait y avoir avec ces quatre vecteurs-là pour pouvoir vraiment développer. De façon à pas savoir, surtout un autre mot qui est revenu dans ta présentation, Yannick, c'est une certaine reconnaissance. Parce que présentement, euh, il y a beaucoup de gens qui passent la porte ici, ça, je dis les résidents vont pas me dire, ils se demandent c'est quoi Comment ce développement-là peut il se transformer par l'interface de mon extérieur. Nous avons un deux sens. Hein? C'est mmh. ça nous consolide, nous, dans la communauté, au sens très large de terme, dans la société, dans l'économie, etc. Et inversement, comment puisqu'on a des valeurs qu'on transmet de collaboration, d'open source, Comme nous, en développant les Fab Labs, on va peut-être influencer selon l'extérieur de l'autre. Dans mon sens, en fait, c'est vraiment le lien créé avec la communauté, la reconnaissance de la communauté des Fab Labs. Je pense que c'est à partir de ce, ce moment-là, quand, quand les Fab Labs vont nous supporter, quand il y a un besoin qui va émerger, vraiment de la base, que, que ça, les pouvoirs politiques vont, vont accepter de les supporter euh, tous les élus. Une des façons, c'est par oui. l'inclusion euh, des organismes communautaires, on pensait pense, bon eux, desservent la de population. Je pense qu'on parlait justement des formations qui pourraient être données à la population à travers ces organismes communautaires-là qui pourraient bénéficier des installations d'un plan pour euh, donner leur formation. Là, ben, ça, ça crée un lieu qui est un peu central euh, d'échange, de partage. Euh, je pense que ça peut aider à, à ce que les gens se l'approprient et le Une Une question qu'on a aussi ici au niveau de l'interface avec le marché, c'était euh, Est-ce que le Lab est un bon endroit pour être... Euh un incubateur pour des entreprises privées futures. J'allais à 50 Vous pouvez acheter mon, publique, vie, mon fichier pour faire imprimer vous-même à l'autre vous bout du monde. De et de là, ça privatise un de de peu de la connaissance ou l'invention. Oui, mais mettons dans le phare-là, il trouve une bonne idée. Il développe un concept et il dit Je pourrais vivre de ça. Personnellement, il n'y a rien de plus beau qu'on peut faire que d'aider quelqu'un à vivre de ses création. créations. on l'empêche, il y a plein de gens qui ne viendront jamais dans le phare la perspective de pouvoir dire aux gens, écoutez un passage, un inventaire une belle inventions que vous allez pouvoir commercialiser par la suite, c'est un incitatif pour des entrepreneurs de venir. Puis on veut que ces personnes-là viennent, si on veut que ça reste dans un esprit communautaire, de recherche et d'innovation libre. Puis que l'on dit « Venez, euh, entrepreneurs, venez utiliser un <mère> outil comme ça » Puis on vous incite à même <mère> commercialiser vos produits. Pour bon, moi, on rentre déjà dans la, dans la logique de valorisation qui n'est pas tu sur sais, celle de la connaissance. Ça n'empêche pas le libre-accès après puis l'open source. Tu sais, on peut penser par exemple à WordPress, qui est un logiciel libre que les gens peuvent utiliser gratuitement, mais la compagnie derrière offre un service supplémentaire là-dessus. Moi, c'est ce modèle-là que je vois. L'intérêt, c'est que ces gens-là viennent Découvrir l'optique de l'open trust. Parce que si on dit, mais toi, privé, tu veux faire de l'argent avec ton idée, va dans l'incubateur de ton CFD. Ça veut dire que lui, il va aller dans son affaire techno avec les autres qui pensent techno, puis il va produire techno. Lui, il peut être contaminé par l'open techno. Est-ce que le potentiel de partage de la connaissance, puis de la circulation d'informations et de transfert de copies de fichiers, euh, c'est quelque chose, en fond, qui, d'après moi, devrait être assez valorisé dans les FABLA, pour que ça devienne une forme d'alternative, que ce ne soit pas juste un lieu de création d'emploi ou de richesse ou de, PI, de PIB, mais que ce soit un lieu de création de valeur d'usage, euh, qui soit fait par les citoyens directement, sans qu'on soit obligé de calculer la rentabilité du projet, euh, comme quoi ça rentrerait encore dans la logique, euh, justement, du système économique. Puis si on demande aux politiciens au, au, de le faire uniquement parce que c'est rentable, puis que ce euh, ne soit pas dans un lieu où l'industrie va arriver puis va s'approprier et va, disons, limiter le potentiel d'émancipation qui est présent dans les fabla entre autres. Donc, j'aurais plus une perspective plus euh, émancipatrice ou alternative, pas comme un, une forme de complément d'économie de marché, mais comme une transition vers une économie qui n'est pas juste basée sur la question de l'argent, mais qui est basée sur des besoins. Quand on parle de rentable, ce n'est pas juste de rentable moderne, monétairement. C'est qu'on aussi que les citoyens sont satisfaits ici. Euh, la ville a euh, euh, euh, le but de, de satisfaire ses citoyens et que cet espace satisfait les citoyens, c'est en partie un espace rentable. Ici, il y a eu cette idée-là, je me bien, du Fab Lab au Fab Shop. Vous savez, à moment -hmm. où ben, il y avait l'idée qu'on met des. On essaie, on les met partout, dans les écoles, sur la rue, partout, il y a des Fab Labs, surtout sans besoin, de toute façon, donc ils peuvent être dans différents lieux. Hein, Là, on en est, ils sont partout sur la rue, comme des dépanneurs. Mais on est, ça va peut-être être un fab shop aussi, où il y a quelqu'un qui va développer une petite entreprise autour de ça, où on va aller faire, faire, faire un petit morceau, autre chose. Ça pourrait peut-être être une petite émergence du fab lab. Aujourd'hui, si vous allez sur un site comme Instructable, ben, il y a à peu près 600 projets avec euh, des trucs qui sont pliables comme ça qui sont très flexibles. C'est juste une manière de faire. Oui. C'est un dérivé d'un étudiant du Médialab qui a essayé de faire quelque chose un jour, qui l'a acheté, puis, puis quelqu'un l'a vu, puis il a trouvé ça, il a trouvé ouais. une ouais, ça, je, je... Alors, Comment on valorise cette erreur-là Je pense que c'est un vrai lieu où on peut avoir cette philosophie-là. Je demande comment une interface qui permet de calculer les retombées économiques, pour pouvoir mieux euh, inviter nos politiciens à, à, à investir. Il y a une entreprise qui utilise des, un shop dans lequel euh, ils font des prototypages euh, beaucoup plus rapides au lieu d'envoyer de l'envoyer en Chine. Ils font ici, euh, ça accélère 4 5 fois la façon de faire. Comment est-ce que ça, ça s'inscrit dans le marché? mais il y a des gens qui viennent avec leurs idées. Plusieurs idées font des projets, plusieurs projets font des produits, des produits font des entreprises, plus d'emplois. Plus d'emplois, si on peut calculer le nombre de retombées d'emplois, donc c'est une interface, c'est une communication, c'est une façon de parler à nos politiciens, de dire voilà, plus il y a de par-shop, plus il y a d'emplois. Comment est-ce qu'on peut recalculer ça dans un écosystème? Peut-être que ça, ça, ça permettrait à nos femmes de, de grandir un peu pour créer de la valeur euh, marchande et de la valeur monétaire. mais Aussi de la valeur euh, dans une société parce que... Euh, sociale. sociale. Donc, au ouais, bout si de l'entonnoir, il, il y a tout ça peux Peut-être aller euh, plus se concentrer vers la technologie, vers la fabrication, mais pourquoi pas aller euh, dans le milieu de l'agriculture, par exemple. Est-ce qu'on... Est-ce euh, que... ouais. Essayer de sortir de la zone de confort traditionnelle du tablard ah, une valeur marchande, maintenant tout est impliqué dans le marché, donc euh, d'une façon ou d'une autre, un jeu qui semble très éloigné peut éventuellement avoir besoin d'un musique créative comme Fab Lab. Donc, euh, voilà. Aussi l'intégration des gens de Lab plus dans les C.A. On a abordé ça, je dirais, de trois grands volets <coughs> qui touchaient à des travaux différents différentes interfaces. Le premier, c'est la documentation. dans la documentation, elle nous permet d'établir... De, de, de, un la communauté parce qu'on partage ce qui est en train de se passer dans De quelle manière de documenter les documents qui viennent de patenter, qui vient de fabriquer? Ce n'est pas nécessairement dans la réalité. Bien, de documenter, c'est pas nécessairement leur, leur premier intérêt, mais ça fait partie de la philosophie du Fab Lab de documenter, de laisser des traces. c'est dans la chaîne des Fab Lab, comment, est-ce que peut-être les professionnels des de peuvent accompagner les gens et développer avec eux cette culture-là des outils simples? La recherche, parce qu'à force de partager cela, à un moment donné, bah, ça aboutira à quelqu'un qui va probablement la mettre du monde. Non, mais peut-être aussi euh, être même dans les écoles, ça peut être dans des, être dans des un lieu accrédité ou... pour accueillir des étudiants qui font euh, un sujet d'études ou pour les stages, ou, voilà, vraiment intégrer euh, le milieu universitaire en partenariats. Donc euh, la culture de vivre ensemble, c'est finalement la, la citoyenneté active qui amène la population à se repositionner comme étant de la chose sociale. Donc ça nous rapproche à la fois du politique, mais aussi ça nous rapproche de la communauté. Parce qu'en en venant ensemble, puis en se posant les questions, puis en se donnant les moyens ensemble de redéfinir nos espaces communs, bah on crée des liens. Et le troisième volet, c'était le volet de plus entrepreneurial. Donc en France, c'est un incubateur, que dans les Fab Labs, on puisse avoir cet espace-là pour les entrepreneurs en démarrage. Qui non seulement profiteraient dans l'espace, mais aussi des outils machines qui leur permettraient de participer et d'aller plus rapidement. Le politique, c'est une espèce de, de, de, de point pivot entre le marché et la recherche. Souvent, c'est la recherche pour le marché. Euh, le communautaire, c'est peut-être pour le vote, mais dis, il n'y il, il a, a pas nécessairement de. de, de, de de volonté politique ou d'idéalisme politique et qui est en œuvre dans le domaine politique. Tu sais. Et que ces trois domaines-là permettaient d'accéder aux politiques et d'être se au niveau politique. Donc finalement, euh, le politique tout seul, euh, oui, c'est assez difficile d'avoir une oui. interface directe avec eux pouvoir, euh, sans passer par, par des arguments. Le modèle économique et le modèle politique des Fab sont, sont ouverts. Donc n'importe qui peut décider du modèle. Il y a beaucoup de coopératives. Euh, il y a beaucoup d'OBNL ou d'associations en France, ou peu importe, mais de, de ce modèle-là aussi qui sont des Et il y a des fardeurs qui sont très hiérarchisés, par exemple euh, dans les universités, et il y en a d'autres qui sont euh, totalement euh, horizontaux et euh, tout le monde. Euh, où il y a une prise de décision par rapport aux orientations du Cet aspect-là, d'avoir une lecture de cette valeur-là, toujours juste financier. Là. Fait, comment on peut valoriser. Euh, reconnaître, soutenir dans une perspective euh, comme celle-là? Ben moi, il y a tout le mouvement d'éco-conception, là, que je trouve que ça rentre... Euh, ça, là, pour moi, en tout cas, c'est comme une révélation... Ben, c'est pas une révélation, en fait, c'est... C'est comme on revient à des... façons façon de voir le monde qui dit, là, si je construis quelque chose, il faut que ça dure, first. ce co conception c'est beaucoup au niveau de l'environnement, mais il même au niveau social aussi, euh, on va faire en sorte que tu développes un produit sans aucun... Sans impact négatif social.